Avec notre invité Dris Ghali, spécialiste en relations internationales. Bonsoir et merci d'être en direct ce soir avec nous sur RT France. Les derniers sondages sont donc en faveur de Lula. Si ce dernier venait être élu et donc dès le premier tour, est-ce qu'il faut s'attendre à de grandes tensions dans le pays Jair Bolsonaro a laissé penser pendant la campagne qu'il pourrait ne pas reconnaître sa défaite. On a le sentiment qu'il a un peu adouci son propos par la suite. Comment est-ce que vous voyez la situation – Bonsoir. Euh, bon, déjà, ces sondages ne sont pas très suivis ici au Brésil. Nous sommes habitués à des sondages qui se trompent. Ils sont toujours trompés. En 2018, euh, ils ne voyaient même pas Bolsonaro au deuxième tour. Euh, aux élections municipales et du gouvernement local aussi, c'est pareil. Donc, euh, moi, je, je, je n'y crois pas. Euh, je ne suis pas le seul. Maintenant, effectivement, euh, pour une grande partie de l'électorat brésilien, euh, si Lula passe, euh, il peut y avoir des problèmes. Et euh, l'armée apparemment a dit, enfin même apparemment certainement, elle a dit récemment qu'elle ne voulait pas du, du retour de Lula au, au pouvoir. Donc je ne m'attends pas à un problème du côté de Bolsonaro. D'ailleurs, c'est un légitimiste. Il a remis en cause l'impossibilité le, le, d'auditer les urnes, parce que les urnes au Brésil sont électroniques. Et il, il a voulu faire un, un audit papier, parce qu'il croit à des menaces de cyberattaque. Ça n'a pas été euh, accepté par la justice électorale. Maintenant, le, le, le Bolsonaro, à mon avis, il va accepter les, les, les, euh, le son, les résultats. Mais d'autres lobbies, notamment euh, l'armée, euh, je les vois mal être gouvernés par le PT. Mais on est très loin d'une victoire de PT. Je suis sûr que ce soir, nous aurons <rire> tous une, une surprise. Voilà, le PT, le Parti des travailleurs. Moi, je crois à une surprise et je crois que les, les sondages seront démentis. On verra dans quelques heures. Deux candidats donc à l'opposé puisqu'on parle de ce duel. Surtout, il y a d'autres candidats, mais celui l'opposition met en avant Jair Bolsonaro face à, à, au président Lula, le, qui représente le parti des travailleurs brésiliens. Est-ce que ce, ce, ce duel, cette opposition, finalement, est à l'image de, de la société brésilienne tout à fait, euh, parce que le pays est effectivement euh, polarisé. Il y a une réelle, euh, il y a plusieurs choses qui se jouent euh, aujourd'hui au Brésil. Il y a, il y a eu un débat sur la liberté. Bolsonaro refusait refusé les confinements, alors que Lula et la gauche en général, même le centre-gauche, les ont applaudis. Résultat, la pauvreté le retour de la faim au Brésil, parce que qu'ils ont mis les gens à, à la rue. Parce que ici, il n'y a pas d'État-providence comme en France. Et puis, le pays était pauvre déjà à la base. Donc, il euh, y, y, y a ce débat-là sur la liberté. il euh, y a un deuxième débat, un débat qui est sur les valeurs chrétiennes. Euh, C'est un débat de civilisation. Vous avez euh, Bolsonaro qui, euh, qui défend la famille, défend le, la légitime défense. Parce qu'en France, on dit l'armement. Non, il veut la légitime défense dans un pays extrêmement violent et extrêmement dangereux pour les femmes. Donc il dit qu'il faut armer ceux qui veulent être armés dans la loi. Et vous avez face à lui Lula, qui est le, un agenda très connu en France, c'est l'agenda globaliste, où tout est permis, c'est euh, toutes les idéologies de genre et tout ça. Et les Brésiliens le ressentent très bien, même au, surtout dans les classes populaires. Je suis très étonné par l'acuité la, politique de, de, de, de ce peuple. Ils savent très bien l'enjeu. Alors vous évoquez la crise sanitaire. Jair Bolsonaro a été largement contesté pendant cette crise du Covid pour sa gestion justement de la situation. Vous allez m'en dire un mot mais aujourd'hui quelles sont aussi les principales préoccupations des Brésiliens Elles semblent tout à l'opposé quand on voit justement ces deux figures qui sont face à face pour la présidentielle. Ben, si vous voulez, le, la crise sanitaire a été effacée dans l'inconscient le, le, collectif des Brésiliens. Aujourd'hui, pour le Brésilien, il y a deux grands problèmes. C'est manger, enfin, c'est payer les factures. Je corrige ce que je dis, c'est payer les factures. Il y a eu beaucoup d'inflation, même si elle est en recul. Euh, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais les salaires sont très faibles, parce que les patrons profitent. Ils ont profité du chômage causé par la crise et du Covid pour licencier les gens, puis les rembaucher avec des salaires de misère. Donc le Brésilien aujourd'hui, il veut payer sa facture, vivre dignement. Le deuxième problème du Brésilien, c'est survivre. Parce que les amis de Lula, qui sont à la Cour suprême, ils ont relâché les prisonniers durant le Covid. Ce qu'ils ont dit, le Covid, les droits de l'homme, tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons du mal à aller acheter le pain, parce que nous avons peur de prendre une balle perdue. Ils ont Il y a une politique de, de, de relâcher euh, les voyous, qui est une politique qui, qui est la même aussi en Europe de l'Ouest, et ce qui fait que les Brésiliens, aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de, de la mort violente. Et, et, et le vote Bolsonaro, parce que ceux qui votent Bolsonaro aujourd'hui, en, en bonne partie, ce ne sont pas des gens de droite, ce sont juste des gens qui disent, attendez, entre euh, relâcher les voyous et les enfermer, moi, je préfère qu'ils soient euh, emprisonnés. Donc, c'est un drame pour le Brésil que... Les choses en soient réduites à ça, euh, parce que vous avez, vous avez très bien dit, les autres candidats sont inexistants, inexistants face à ces deux pôles-là. En, en termes de relations internationales, de, de diplomatie également, que peut changer cette euh, élection selon vous Et ce sera le mot de la fin. bah ben, deux, deux, deux choses. Pour la Russie, ce serait une mauvaise nouvelle que Lula soit élu. Parce que Bolsonaro a, a dit non au G20, il a dit « je vais visiter Poutine en février-mars, je vais acheter des, des fertilisants que la Russie produit et me vend, et je vais rester neutre ». Il a condamné l'invasion de l'Ukraine, mais il est resté neutre, il n'est pas rentré dans l'hystérie collective et dans les punitions infligées inflige au peuple russe. La deuxième chose, si euh, l'eau la passe, c'est la fin des BRICS, c'est-à-dire que vous aurez un BRICS, le B des BRICS, qui sera mondialiste, c'est-à-dire anti-russe et anti-chinois. Donc c'est la fin des BRICS. En tout cas, ça va devenir les RICS et pas les BRICS. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Driss Galis, spécialiste en relations internationales.